Et salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ma première vidéo de 2020. Bonne année à tous, en premier lieu. Bonne année à tous les fans d'Alo, bonne année à ceux qui passeront là, par là, bonne année à ceux qui sont perdus, bonne année, euh, voilà. bonne année à tout le monde. Je voulais vraiment vous le dire de vive voix, euh, personnellement, voilà, bonne année. Aujourd'hui je vous propose un commentaire Un commentaire c'est une vidéo qui était tout à fait banale à l'époque C'était la moitié du taf que je faisais euh, sur la chaîne Et aujourd'hui c'est, ça n'existe plus euh, Pourquoi un commentaire Surtout euh, avec du gameplay euh, de moi <rire> Les gens qui le savent le savent Je suis extrêmement mauvais euh, Après 16 ans de jeu Voilà ce que j'arrive euh, voilà à faire Pas grand chose Euh... En réalité c'est parce que je trouve que les commentaires ont une profondeur qu'aujourd'hui nous n'avons plus sur la chaîne. Parce que oui, on peut faire des Halo Culture, on peut faire des Halo News, on peut faire des faces cachées de Halo, mais on est dans un délire, dans un. dans, dans quelque chose. On est dans quelque chose et on parle en tant que présentateur. Et quand on était en commentaire, voilà je suis moi, vous êtes vous derrière en commentaire. Et pour moi, il y a beaucoup plus une interaction. Ça va se rapprocher aujourd'hui du, du live. Mais voilà, pour moi, on n'en fait pas assez. C'est des vidéos qui durent des heures. Euh, les gens ne regardent pas l'intégralité de tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur du live. Bien souvent, le live est quand même ponctué avec des choses importantes. Hein. On fait un live pour une raison, pas juste pour s'amuser, discuter. C'est peut-être quelque chose qui va revenir, qui va venir, qui va, qui va se faire notamment avec, euh, avec les sorties de jeu avec halo infinite tout ça voilà quoi qu'il en soit le commentaire et me permet des choses qui me manquent sur la chaîne euh, voilà une profondeur qu'il n'y a plus et pour moi c'était important ce début d'année de, de le refaire un petit peu avec ma, ma nostalgie euh, tout ça voilà alors ces raisons pour certains ne valent rien pour d'autres elles sont suffisantes donc euh, bah voilà chacun pourra faire ce qu'il peut avec, euh, avec tout ça mais pourquoi est-ce que j'ai voulu faire un commentaire Parce que ça, ça, ça, ce n'est pas la raison véritable. Bah, C'est que simplement que j'ai voulu vous parler de cette année 2020. Pas souhaiter mes voeux en tant que tel, quand même. Je ne suis pas un président de la République. Euh... C'était simplement vous parler directement, vous dire une bonne année et vous dire que je sens que l'année 2020 va être une très bonne année. Voilà. Pourquoi est-ce que je sens ça bah, Parce qu'il y a deux fois 20 dans le, dans le... Dans l'année, la, ça fait 20 sur 20. Tu vois, quand t'es... Du coup, 20 sur 20, c'est très bien. C'est parfait, 20 sur 20. Du coup, bah, je pense que cette année... Non, non, explication complètement débile. Non, je sais pas. Pour moi, il y a quelque chose en 2020. Déjà, rien qu'au niveau... Euh, artistique. On peut dire. Voilà, il y a des années. Il y a des années qui sont pour moi des années charnières. 2004, 2007... Ce sont pour moi des années qui ont vraiment été charnières au niveau de la création de, de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont débuté, des séries qui ont débuté en 2004, qui ont débuté en 2007, des très bons films, dans ces moments-là, des très bonnes musiques qui sont sorties en 2004 ou 2007. Il y a d'autres années après derrière, mais surtout 2004 et 2007 euh, pour moi. Et j'ai l'impression que 2020 va être une de ces années avec beaucoup de choses bonnes à l'intérieur. Euh, notamment notamment Halo Infinite euh, mais il y a aussi la, la, le film Camelot qui va sortir et j'en passe voilà. il y a énormément de choses qui vont sortir en 2020 et, euh, et pour moi ça va être vraiment du bon, ça va être une de ces années comme cela, mais au delà de ça c'est une année qui m'inspire personnellement euh, dans, ma vie, euh, dans ma vie personnelle, j'ai envie de faire beaucoup de choses euh, cette année euh, et d'une certaine manière aussi donner le meilleur, donner le meilleur sur la chaîne donner le meilleur pour vous voilà voilà. simplement euh, c'est un peu con mais c'est tout ce que je voulais vous dire en fait on, va, on a déjà commencé euh, en annonçant les, les Hallowards cette année euh, qui vont ponctuer toute cette année 2020 avec des créations de, de la communauté avec vos créations on attend d'être surpris on attend de voir euh, du beau spectacle de votre part et voilà pour moi 2020 ça va vraiment être une bonne année et je suis content que vous fassiez partie de, de ma vie euh, cette, année, euh, cette année encore parce que c'est quelque chose de vraiment, euh, de vraiment cool de, que vous soyez là, d'aller lire les commentaires, euh, ça permet de, de plus vivre à l'eau comme, euh, comme une passion, on, on est plus dedans en fait simplement. Voilà, que quand tu regardes un truc, tu regardes un film, par exemple, tu as, as vu le dernier Star Wars, tu es là, tu es, es à fond pendant quelques jours, et puis après, si tu vas pas lire régulièrement les, les comics ou les livres ou les trucs comme ça, tu vas te perdre, tu vas ne plus t'y intéresser pendant un moment avant d'y retomber dedans parce qu'il y a un film ou t'as envie d'y replonger. Voilà. Sur Halo, en fait, tu es omniprésent dedans, tu es, es à fond tout le temps, et ça, c'est grâce à vous. Et Halo est un... Est un, un, un un univers gigantesque, et je parle pas de l'univers que raconte l'histoire. L'ensemble, l'ensemble, que ce soit au niveau de, donc, du jeu, du gameplay, de la création, de l'histoire, voilà, il y a tellement de choses. Et pouvoir vivre ça à l'année, c'est vraiment. Merci, merci à vous. Merci à vous de nous permettre de, de faire ça. Et vous allez voir que l'année 2020, ça va être encore plus beau, encore plus fort avec notamment la sortie d'Halo Infinite en fin d'année. La vidéo touche à sa fin. Moi, j'ai plus qu'à vous dire euh, une très bonne année, encore une fois. On va se retrouver très bientôt pour des vidéos plus conventionnelles, enfin, actuelles, euh, voilà. N'hésitez pas à dire tout ce que vous voulez dans les commentaires. Des bonnes années, des vœux, à... Ah vos attentes pour 2020 ou plus encore peut-être, euh, voilà. Faites ce que vous voulez, les commentaires, c'est votre espace. Plus que n'importe quand, c'est le vôtre aujourd'hui. Alors faites-vous plaisir. On se retrouve très bientôt. Salut à tous, vive à l'eau